Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne prophétique Influence, c'est un réel plaisir de vous retrouver et le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui de parler et de partager avec vous sur les dons de l'esprit et spécifiquement sur le don des langues. Nous allons donc parcourir 1 Corinthiens 14 et je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que le Seigneur a mis dans mon cœur la conviction qu'à la fin de cette vidéo pendant le temps de prière. Vous recevrez la puissance d'en haut, le feu de l'Esprit, et vous parlerez de nouvelles langues conformément à la promesse du Seigneur Jésus à ses disciples qui s'est réalisée le jour de la Pentecôte, quand il leur a dit, Attendez à Jérusalem que le consolateur vienne. Et le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est descendu comme un feu, comme un souffle, et des langues de feu se sont posées sur eux, et ils se sont mis à annoncer les merveilles de Dieu en différentes langues. Cela nous parle du témoignage car le feu de l'esprit, le revêtement de la puissance de l'esprit vient sur nous pour faire de nous des témoins puissants. C'est pourquoi il est écrit ni par force ni par puissance, mais par « Mon esprit dit le Seigneur ». C'est pourquoi Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit vous recevrez une puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas la nôtre, mais c'est le Saint-Esprit qui nous couvre de sa puissance pour être efficient et efficace dans le monde, au cœur du monde, pour répandre la parole de vie. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui opère signe, prodiges et miracles en témoignage au sacrifice et à la résurrection du Seigneur Jésus. Avant d'aller plus loin, je veux vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Merci. N'hésitez pas à partager cette vidéo, cette chaîne, et à activer la cloche de notification, parce que comme ça, dès que je mets une vidéo, vous êtes au courant. Je fais régulièrement des directs sur Facebook, et vous êtes de plus en plus nombreux à me demander d'en faire sur YouTube. Donc dites-moi en commentaire si un direct sur YouTube vous intéresse et n'hésitez pas à me suggérer un thème. Je ferai ensuite un, un petit sondage et on se mettra d'accord. Si vous êtes nombreux à vouloir que je fasse un direct sur YouTube, ce sera fait. Avançons maintenant et je vous propose de prendre 1 Corinthiens chapitre 12. Chapitre 12 où Paul, l'apôtre Paul, nous dit, parlons maintenant des dons du Saint-Esprit. Frères, je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. Vous savez que lorsque vous étiez encore païen, vous étiez entraîné irrésistiblement vers les idoles muettes. C'est pourquoi je tiens à vous l'affirmer, aucun être guidé par l'Esprit de Dieu ne peut s'écrier « Maudit soit Jésus » et personne ne peut déclarer. Jésus est le Seigneur, si ce n'est guidé par le Saint-Esprit. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même Esprit qui les accorde. Diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Diverses activités, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. En chacun, l'Esprit se manifeste par un don pour le bien commun. L'esprit donne à l'un de parler selon la sagesse, un autre, le même esprit donne de parler selon la connaissance, ce seul et même esprit. Donne à l'un une foi exceptionnelle, à un autre le pouvoir de guérir les malades, l'esprit accorde à l'un de pouvoir accomplir des miracles, à un autre le don de transmettre des messages reçus de Dieu, c'est-à-dire prophétiser, à un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit, donc le discernement des esprits, a l'un, il donne la possibilité de parler en des langues inconnues et à un autre la possibilité d'interpréter ces langues. C'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chacun un don différent, comme il le veut, c'est-à-dire comme lui le veut. Première chose, comprenons bien que ce ne sont pas nos dons, ce sont les dons de l'esprit. Les dons du Saint-Esprit. C'est sa propriété. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que son désir, c'est de nous les communiquer. Donc, je veux mettre les choses au point dès le début. Personne ne peut se dire « Dieu ne veut pas me donner ce don ». C'est le désir de l'Esprit-Saint. Que tu parles en d'autres langues. Que tu prophétises, que tu communiques des paroles de sagesse. C'est son désir. Et nous allons voir 1 Corinthiens 14, où il nous est dit « Désirez aussi les dons spirituels ». L'apôtre Paul continue au sujet des dons de l'Esprit. « Désirez aussi les dons spirituels ». Ça veut dire que plus nous allons désirer, plus le Saint-Esprit sera attentif et enclin à nous les communiquer. Rappelons-nous bien que Dieu est un Dieu qui désire établir avec nous une relation. Avant de nous envoyer faire quelque chose, il veut nous communiquer ses intentions que nous le connaissions, que nous connaissions son cœur pour pouvoir agir avec les bonnes intentions. Voilà pourquoi. Personne ne peut et ne devrait se priver de la grâce du Seigneur. C'est sa volonté que tu reçoives ses dons. Sa volonté, c'est de te communiquer ses dons. Je dis cela parce qu'il y a beaucoup de blocages et que la majeure partie de ces blocages viennent de nous-mêmes, de notre psychologie, de notre rapport à nous-mêmes et de notre sentiment d'indignité, parce que nous mettons avant toute chose comment nous, nous nous voyons. Notre jugement sur nous-mêmes passe avant le jugement de Dieu sur nous. Et je dis ça vraiment pour que le Saint-Esprit libère vos mentalités et que vous compreniez que le jugement que vous méritiez est tombé sur Christ, et que sa justice vous habille. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et la Bible nous enseigne qui nous sommes en Christ et comment il est naturel que nous nous comportions puisque nous sommes de nouvelles créatures en lui. C'est pourquoi l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'être nouveau en Jésus-Christ ne pratique pas naturellement le péché. Il peut tomber. Mais ce n'est pas, le péché n'est plus sa vie. Il n'a même pas d'effort à faire pour ne plus pécher. S'il se tient en Christ, il vit de la nouvelle création, de la nouvelle créature qu'il est, par la vie du Seigneur Jésus, en lui, par la puissance de l'Esprit, sa connexion avec le Saint-Esprit, ta connexion, ta communion, ta relation avec la Personne du Saint-Esprit te met en communion avec le Père et avec le Fils. Je tiens à poser ces bases afin que nous puissions être détendus et que nous puissions vraiment recevoir du Saint-Esprit librement. Cela veut dire être prêt à abandonner le contrôle que nous avons sur nos vies, nos pensées, et lui donner les clés, comme on dit, les clés de la boutique, en lui disant « Saint-Esprit, je te fais confiance, c'est par toi que je veux marcher. » Parce que la nouvelle créature marche par l'esprit, par la foi, par l'esprit, et non par la chair, ni par la vue. Voilà en quoi ce sont des réalités très pratiques. Venons-en maintenant au don des langues. Lorsque l'on parle du don des langues, il faut bien comprendre que le don des langues comprend trois aspects différents, complémentaires, mais tous très importants pour notre marche, notre vie et notre témoignage. Premièrement, acte 2 nous parle de, des langues comme un signe pour les non-croyants. Premier aspect du don des langues. Quand le jour de la Pentecôte, acte 2, arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup un bruit vint du ciel comme si un vent violent se mettait à souffler et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu, elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Et nous voyons ensuite que à Jérusalem vivaient des juifs pieux venus de tous les pays du monde et quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule, ils étaient tous profondément surpris car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle. Et puis là, on a le, le déroulement de toutes les, les, les, les régions et les langues et les cultures différentes à qui ces paroles s'adressaient. Et tous disaient, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser. Acte de 8 nous parle du don des langues dans son aspect d'être un signe pour les non-croyants. 1 Corinthiens 14, verset 21, nous déclare, voici ce que déclare l'Écriture. C'est par des hommes de langue étrangère que je m'adresserai à ce peuple, dit le Seigneur. Je leur parlerai par la bouche d'étrangers, et même alors, ils ne voudront pas m'entendre. Ainsi, le don de parler en langues inconnues est un signe pour les non-croyants, mais non pour les croyants. Nous voyons donc cet aspect du don des langues comme un signe pour les non-croyants. Allons plus loin dans 1 Corinthiens 14, on va remonter un peu verset 4. Celui qui parle en des langues inconnues est seul à en tirer profit. Celui qui parle en des langues inconnues s'édifie lui-même. Voilà le second aspect du don des langues. Le fait de parler en langue, l'Écriture nous déclare que c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue exprime une langue par l'esprit du Seigneur qui est lié à son esprit, indissociable de son esprit. Il va se mettre à parler une langue qu'il ne comprend pas lui-même. Et c'est là que vient se heurter quelque part le naturel de l'homme et le naturel de Dieu. En effet, ce que nous appelons surnaturel est ce qui est supérieur à notre naturel, et donc tout ce qui concerne Dieu. Mais pour Dieu, tout est naturel. Son naturel vient donc à notre rencontre par l'esprit qui s'unit à notre esprit qui nous donne vie grâce au sacrifice de Jésus. Et c'est là qu'il nous faut grandir et c'est ce que le diable ne veut pas. L'apôtre Paul nous dit je désire que vous parliez tous en langue. Il dit également qu'il il est celui qui parle en langue plus que tous les autres. Donc cela souligne le désir de Dieu que nous puissions parler de nouvelles langues. Mais pour pouvoir recevoir, il faut que notre compréhension, que notre, euh, nos portes intérieures puissent s'ouvrir également, et cela s'ouvre simplement lorsque la peur s'éloigne, et la peur s'éloigne lorsque nous faisons confiance, et nous faisons confiance lorsque notre relation s'établit, s'approfondit, s'intensifie. Voilà pourquoi au début de cette vidéo je vous ai dit, il nous faut avant toute chose, Comprendre que Dieu désire établir une relation avec nous et que nous devons établir une relation avec la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 14 1 Paul nous dit, cherchez donc avant tout à recevoir l'amour. Parce que l'amour est la clé qui va déverrouiller tous les dons. En effet, le don de l'Esprit, le don de l'Esprit, c'est l'amour. Il n'y a pas 50 000 dons. Il y a différentes branches qui proviennent du don de l'Esprit Saint. Le don de l'Esprit Saint, c'est l'amour. Et à cet arbre, des branches poussent qui sont le don des langues, le don de prophétie, le don d'opérer des miracles, le don de guérison. Comprenons bien que nous ne serons jamais efficace et même jamais nous-mêmes si nous ne sommes pas ancrés dans cette relation et dans l'amour de Dieu que nous recevons par l'esprit qui porte en nous ce fruit d'amour bien nous avons compris que acte de 8 nous parle du don des langues comme un signe pour les dons croyants 1 corinthiens 14 nous dit au verset 2, « Celui qui parle en des langues inconnues ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. » Par la puissance de l'esprit, il exprime des vérités mystérieuses. C'est en esprit qu'il dit des mystères. En effet, ce second aspect du don des langues nous permet de nous densifier dans l'esprit, de nous fortifier, de fortifier l'être intérieur, spirituel, que nous sommes. Et nous allons maintenant dans le, la, le, le troisième aspect du don des langues, qui se rapproche de la prophétie, qui nous fait rentrer plus profondément dans la sphère prophétique et qui va nous donner cet aspect particulier du don des langues que l'on retrouve euh, un peu plus loin dans 1 Corinthiens 14 et qui touche au don de prophétie, au don de transmettre des messages divins, d'être porte-parole de Dieu. Comprenons bien ceci dans acte dans 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui transmet des messages divins parle aux autres pour les faire progresser dans la foi, pour les encourager et pour les consoler. C'est ici le fondement du don de prophétie. Le don de prophétie, je parle du don, je ne parle pas du ministère de prophète, je parle du don de prophétie. Il a pour but de transmettre des messages divins pour que ses auditeurs Soit encouragé, progresse dans la foi. Encouragé et consolé. Celui qui parle en des langues inconnues, lui, est seul à en tirer profit. Donc ça édifie son être intérieur, mais personne d'autre n'en bénéficie. Mais celui qui transmet des messages divins en fait profiter l'Église entière. Et c'est là que nous basculons dans le prophétique plus en profondeur. Je veux bien que vous parliez tous en des langues inconnues, mais je désire encore plus que vous puissiez transmettre des messages divins. En effet, celui qui donne de tels messages est plus utile que celui qui parle en des langues inconnues, à moins que quelqu'un ne soit capable d'expliquer ce qu'il dit, c'est-à-dire interpréter le message qu'il donne, la langue qu'il prononce. Celui qui donne de tels messages est plus utile que celui qui parle en des langues inconnues, à moins que quelqu'un n'interprète ce qu'il dit, afin que l'Église entière en profite. Ainsi, frère, je vous le demande, quand je viendrai chez vous, si je vous parle en des langues inconnues, à quoi vous serais-je utile À rien, à moins que je ne vous communique une révélation, une connaissance, un message divin, ou encore un enseignement. L'apôtre Paul nous parle ensuite d'instruments de, de musique, et que chaque instrument a un son bien distinct. Si le joueur de trompette ne fait pas retentir un appel clair, qui se préparera au combat De même, comment pourra-t-on comprendre de quoi vous parlez si le message que vous exprimez au moyen de langues inconnues n'est pas clair Vous parlerez pour le vent. Il y a bien des langues différentes dans le monde, mais aucune d'entre elles n'est dépourvue de sens. Très important de comprendre ça. Cependant, si je ne connais pas une langue, celui qui la parle sera un étranger pour moi, et moi pour lui. Ainsi, puisque vous désirez avec ardeur les dons de l'Esprit, cherchez à être riche, surtout de ceux qui font progresser l'Église. Je veux le redire encore, le Saint-Esprit exaucera votre désir d'obtenir les dons de l'Esprit, si vous les lui demandez avec insistance, si vous avez soif, le Seigneur donne à boire à ceux qui ont soif. Donc, mettez de l'ordre dans vos pensées et même dans votre foi et croyez que Dieu est pour vous, que Dieu vous aime et que le désir de l'Esprit, c'est de vous communiquer ses dons. Mettez de côté votre valeur personnelle ou ce que vous croyez de vous et acceptez ce que Christ dit pour « dit de vous ». Il est temps que le corps de Christ accepte le jugement de Dieu. Et le jugement de Dieu, grâce au sacrifice de Christ, c'est la grâce. Si nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes sous sa grâce et sous sa faveur. Et nous recevrons les dons promis. Nous rentrerons dans le pays de ses promesses. Que cela vous encourage profondément. Donc comprenons bien, au sujet de ces langues, si vous désirez avec ardeur le don de l'esprit, cherchez à être riche, cherchez à progresser et à faire progresser. En effet, les dons, même si nous en sommes bénéficiaires, c'est aussi pour en faire bénéficier les autres. Et c'est là, dans ce troisième aspect du don des langues, que nous glissons vers le prophétique. La frontière entre le don des langues et le don de prophétie diminue, s'efface progressivement. Et nous comprenons que ce troisième aspect du don des langues, qui va avec l'interprétation, nous fait passer du bénéfice personnel au bénéfice commun. Cela nous permet de comprendre que Dieu nous bénit pour pouvoir bénir les autres. Dieu nous édifie pour que les autres soient édifiés. Dieu nous fait croître pour que les autres puissent croître également. Comprenons bien, le Seigneur dit, je fais déborder ta coupe. Si elle déborde, elle déborde chez les autres, pour que les autres en bénéficient. Et il en est de même des dons de l'esprit, et il en est de même du don des langues. Le même esprit communique les dons qu'il veut, à qui il veut et nous voyons que les dons, ensemble, sont interconnectés, certains plus que d'autres, mais ils se touchent profondément tous. Pour rentrer dans cette dynamique de l'esprit, il faut, si nous parlons en langue dans l'assemblée, à haute voix, comprendre que cela n'a de sens que si quelqu'un interprète. Donc nous devons demander à Dieu, la capacité d'interpréter. Et si nous ne l'avons pas, alors utilise le don des langues pour t'édifier toi-même, chez toi ou dans l'assemblée, mais parle à Dieu et à toi seul à seul. Parlez entre vous seul à seul par la langue de l'Esprit. Et dans ce cas, le don de langue avec l'interprétation nous conduit au don de prophétie. Car celui qui parle en langue et lorsque cette langue est interprétée, cela revient au don de prophétie. Alors vous direz, mais pourquoi cette nuance si au final, ça revient au même? Eh bien, Dieu est riche, riche et créatif. Et il y a bien des nuances à l'intérieur même des nuances. Et je veux vraiment vous, vous encourager comme l'apôtre Paul encourage les Corinthiens. 1 Corinthiens 14, 22 nous dit ainsi le don de parler en langue Inconnu est un signe pour les non-croyants mais non pour les croyants. Inversement, le don de transmettre des messages divins est un signe pour les croyants mais non pour les croyants. Supposons, il nous, il nous donne un exemple très concret. Supposons donc que l'Église entière s'assemble et que tous se mettent à parler en des langues inconnues. Si de simples auditeurs ou des non-croyants entrent là, où vous vous trouvez, ne diront-ils pas que vous êtes fous Vous rentrez quelque part, vous entendez tout le monde parler un charabia inintelligible, vous allez vous dire « je m'en vais, je comprends rien, ce sont des fous. » Mais si tous transmettent des messages divins, donc si tous prophétisent, et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur. Il sera convaincu de son péché à cause de ce qu'il entend. Il sera jugé par tout ce qu'il entend. Et ses pensées secrètes seront mises en lumière. Alors il se courbera le visage contre terre, adorera Dieu et déclarera « Dieu est vraiment parmi vous ». C'est là que nous comprenons l'importance du don des langues qui doit nous conduire au don de prophétie, qui doit nous conduire à un témoignage intelligible dans le monde, nous comprenons donc que nous devons absolument éviter le piège du diable qui s'est servi des religieux, des légalistes à l'extrême, et qui ont dit que si... Quelqu'un se met à parler en une langue inconnue. Un charabia dans l'église, c'est du désordre. Et donc, qu'il se taise. Le grand danger de cette réalité, c'est que, petit à petit, ce n'est pas les gens que nous avons fait taire, mais c'est l'esprit. Et lorsque nous avons fait taire l'esprit, cela revient le mettre dehors, et une église sans l'esprit, c'est un corps sans vie. Comprenons bien ceci. Voilà pourquoi. Il nous faut une intelligence spirituelle et une discipline spirituelle. Lorsque nous sommes assemblés, que celui qui parle en langue parle en langue, mais si personne n'interprète qu'il parle en langue pour lui-même. Il demande à Dieu la capacité d'interpréter. Que le corps de Christ demande à Dieu de susciter des prophètes et des prophétesses dans son assemblée afin que le message divin passe. Et que ce message divin, prophétiquement, qui va faire croître le corps de Christ, devienne un message d'évangélisation qui va transformer le cœur de ceux qui ne connaissent pas Dieu, assemblés au milieu du peuple de Dieu, et que l'étranger devienne enfant de Dieu. C'est là tout l'enjeu. Mais comprenons bien que le diable a voulu et a en partie réussi à mettre dehors l'esprit. Et en mettant dehors l'esprit, les dons sont partis avec lui parce que comme je vous l'ai dit, ce n'est pas mon don, c'est le don de l'esprit. C'est le don de l'esprit et je me livre entre les mains de l'esprit pour qu'il m'utilise et qu'il manifeste son don à travers moi. Et c'est là où je veux vraiment vous donner une, une clé importante, parce que beaucoup désirent parler en d'autres langues, et ne le font pas. Ou beaucoup encore, et je sais que vous, vous me regardez, vous regardez cette vidéo, et il y en a beaucoup parmi vous qui ont amorcé le parler en langue, au moment où vous avez donné votre vie au Seigneur, le moment où le feu, vous avez senti le feu tomber sur vous. Et ça s'est arrêté. Comme si quelqu'un vous avait mis sous cloche. Comme si quelqu'un vous avait éteint. Et je veux vous encourager. Parce qu'aujourd'hui même, à la fin de cette vidéo, pendant cette vidéo, si vous avez la foi, saisissez le feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui passe. Et recevez, au nom de Jésus, la puissance d'en haut pour être un témoin. Fidèle et puissant par son Esprit. Seigneur, touche. Touche les vies maintenant, touche les vies. Que ton feu descende, que ton feu descende dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Recevez, vraiment recevez, déverrouillez votre mental, vos blocages, vos blocages psychologiques. Saint-Esprit, par ton amour, soit la clé qui va ouvrir les cadenas de blocage spirituelle et psychologique, de l'âme et du corps, pour que tu puisses revêtir de ta puissance et de langue nouvelle et de capacité à prophétiser ton peuple. Recevez dans le nom de Jésus. Que les paroles légalistes, les avertissements légalistes, la peur que cela vienne du diable, disparaissent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est vraiment une stratégie diabolique de faire croire que comme nous ne maîtrisons pas, nous ne comprenons pas la langue que nous parlons, cela vient du diable ou pourrait venir du diable. Là où est l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Si vous êtes né de nouveau, l'esprit de Jésus demeure en vous et vous garde. S'il y a du ménage à faire, il va le faire. Mais le Saint-Esprit désire vous donner ses dons, alors n'ayez pas de crainte, soyez en paix et livrez-vous entre les mains du Saint-Esprit, pas de n'importe quel esprit, pas dans les mains d'un homme, mais faites confiance au Saint-Esprit et demandez-lui simplement, Saint-Esprit, enseigne-moi la vérité. Si tu veux me donner la capacité de parler des langues nouvelles, pour édifier mes frères et mes sœurs, accompagne cela du don d'interprétation, ou donne-moi le don de prophétie. Mais dans tous les cas, rends-moi capable de parler de langues nouvelles, de parler des langues nouvelles pour que je sois fortifié dans mon être intérieur, pour que je grandisse dans l'esprit, pour que je puisse comprendre les Écritures avec plus de profondeur et de précision. Dans le nom de Jésus, et si je vous parle, je mets en lien le don des langues, le fait de parler en langue pour sa vie personnelle, et la capacité à rentrer dans des, une compréhension plus profonde des écritures, c'est parce que parler en langue va activer l'onction. Parler en langue va naturellement et immanquablement mettre en ébullition l'onction, comme un fluide qui va se... Ce maître qui, qui va rentrer dans tous les circuits de votre machinerie spirituelle. Le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, lorsque il vous fera parler en une langue inconnue pour votre édification personnelle, va libérer son onction et mettre en mouvement son onction dans votre vie. Et vous allez voir que la croissance, votre croissance spirituelle, la croissance de votre être intérieur, va prendre une ampleur dans une rapidité que vous n'avez jamais encore connue ni expérimentée. Et je vous encourage tous et toutes à prier en langue une heure par jour. Une heure par jour. Et vous verrez au bout d'une semaine à quel point votre vie spirituelle, votre rapport à l'écriture, votre communion avec le Saint-Esprit, avec le Père et avec le Fils aura changé. Je vous invite maintenant à aller dans Romains 8, verset 26. Romains 8 nous parle de la vie avec l'Esprit de Dieu. Romains 8, 26 nous dit « De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide. » Parce que nous sommes faibles, en effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur, avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire et je veux vous donner cette clé qui va faire tomber les chaînes du légalisme de la peur et des intimidations diaboliques il y a un niveau auquel nous conduit le don des langues lorsque le don des langues se manifeste comme un signe pour les non-croyants. Lorsque le don des langues, nous l'expérimentons pour nous-mêmes, pour notre édification personnelle, lorsque nous faisons confiance à l'esprit pour oser prononcer des mots inintelligibles pour notre entendement, mais que nous sentons que cela active l'onction dans notre vie et que nous grandissons, nous nous fortifions dans l'esprit, nous gagnons en autorité et en assurance. Lorsque nous exprimons le don de prophétie dans l'Assemblée, le, le, le don des langues dans l'Assemblée, qui devient étroitement lié au don de prophétie par l'interprétation de ces langues, la pratique de ces trois aspects, et particulièrement de l'aspect de l'édification personnelle, cela va nous conduire dans une profondeur supplémentaire. Et c'est ce dont nous parle Romains 8, verset 26. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles. En effet, je l'ai dit tout à l'heure, ni par force, ni par puissance, c'est-à-dire ni par ma force, ni par mes capacités, ni par mon contrôle, mais par son esprit, par la puissance de l'esprit. Car lui demeure fort. Et lorsque nous sommes faibles, sa puissance s'exprime. C'est sa force qui se manifeste lorsque nous diminuons. C'est pourquoi Paul se félicitait, entre guillemets, de ses faiblesses, parce qu'il savait très bien, il avait très bien compris que plus il était fort, plus l'esprit était mis de côté, plus c'est lui qui faisait. Mais lorsque lui arrêtait de faire, lorsqu'il était affaibli, lorsqu'il diminuait, Lorsqu'il se mettait lui-même de côté pour laisser la place à l'Esprit, alors il était réellement fort de la puissance et de la force de Dieu. L'Esprit-Saint aussi nous vient en aide, parce que nous sommes faibles. Nous ne savons pas prier comme il faut. Cela signifie que, même avec toute notre bonne volonté, notre connaissance de l'Écriture, notre langage humain n'est pas suffisant pour exprimer avec une exacte justesse la pensée, les requêtes de Dieu, et l'Esprit-Saint nous vient en aide. Et si vous êtes abattu, vous êtes face à une situation complexe, n'abandonnez pas, pensez à cette situation et laissez l'Esprit intercéder à travers vous. Car Lui-même prie pour vous, et nous voyons ceci d'extrêmement touchant, c'est que l'Esprit Lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications, aucune parole ne peut exprimer. Ça veut dire que le don des langues nous conduit à une profondeur où les langues s'arrêtent. Le don des langues, l'apogée, l'aboutissement le, le, du don des langues, c'est de nous faire taire pour que l'Esprit parle. Le Saint-Esprit va nous faire parler pour que nous puissions comprendre que c'est à lui de le faire à travers nous. Pourquoi Parce qu'il est amour, il nous veut du bien et qu'il veut parfaitement exprimer et demander à Dieu, le Père, ce dont nous avons besoin pour que nous, le, nous puissions le recevoir. Il est l'intercesseur. Nous intercédons pour des frères et des sœurs, pour le monde, pour nos bien-aimés, pour telle ou telle situation, mais lui-même, entre nous et Dieu, est l'intercesseur parce qu'il est l'Esprit du Christ, et Christ est celui qui s'est placé entre la colère de Dieu et nous, et Dieu qui voit dans les cœurs, comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants, comme Dieu le désire. Voilà pourquoi, et je crois que le Saint-Esprit est en train d'agir dans vos cœurs, et que les chaînes et les cadenas de religiosité et de blocage les plus lourds sont en train de céder et doivent céder dans le nom de Jésus, pour que vous compreniez que ce don est le fruit de l'amour de Dieu, de l'amour de l'Esprit pour nous, et qu'il veut nous le communiquer pour nous bénir, et que nous soyons une bénédiction pour les autres. Ne nous privons pas de ce que nous ne comprenons pas, mais dans notre relation avec le Seigneur, faisons-lui confiance. Il va nous conduire jusqu'à ce que même les mots inintelligibles les langues que nous ne comprenons pas cessent devant lui, et que l'Esprit Saint lui-même presse, prenne le relais par des paroles inexprimables. Il est dit des soupirs inexprimables. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'Esprit nous entraîne dans de telles profondeurs, que les mots ne peuvent plus sortir, ce sont des soupirs, des presque des grognements. Et c'est l'Esprit qui bouillonne en nous et qui intercède pour nous face aux situations pour lesquelles nous ne pouvons plus rien. Et c'est là où le don des langues nous conduit. Je veux vraiment vous encourager à rentrer plus profond dans le fleuve de l'Esprit, dans le courant de l'Esprit, afin que vous expérimentiez ces choses. J'ai déjà vécu ce genre de choses. Je connais beaucoup de gens qui ont vécu ce genre de choses et c'est une réalité où il y a comme une, un travail qui se fait à l'intérieur et nous sentons que c'est l'esprit qui travaille. Et les mots ne servent plus à rien, mais nous savons que Dieu est à l'œuvre, que la puissance de l'esprit est à l'œuvre et que la porte va s'ouvrir. Et je veux prier maintenant dans le nom de Jésus pour que vous receviez la capacité de parler de nouvelles langues, que vous receviez la capacité d'intercéder dans des langues nouvelles, de témoigner, d'être rempli du Saint-Esprit. Soyez rempli jusqu'à déborder du Saint-Esprit, que la puissance d'en haut vienne sur vous, que votre langue se déverrouille, que votre langue se déverrouille et que ce que vous dites en mystère mette en action les anges que Dieu a placés dans votre vie que ce que vous dites dans l'esprit puisse déplacer des montagnes vous fortifier vous densifier et que vous soyez libéré et que l'onction soit libérée parce que une chose très importante à comprendre c'est que le fait de parler en d'autres langues va activer tous les autres dons de l'esprit, car cela ouvre l'accès, le plein accès à la sphère prophétique, et tous les dons de l'esprit vont se mettre en place, se mettre en œuvre et se déployer. Ne nous privons pas, Seigneur, je prie que personne ne se prive de cette grâce. Dans les temps où nous sommes, que ton peuple soit couvert de la puissance d'en haut, et que ce jour de la Pentecôte glorieux puisse se vivre et se revivre et se revivre personnellement et lors de nos rassemblements, où que nous soyons, en ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait « buvez à l'entrée à la coupe de l'esprit ». Cela signifie « soyez continuellement remplis de l'esprit », donc que cela crée un mouvement Vraiment que cela se fasse dans le nom de Jésus-Christ, que toute pensée et blocage et mensonge de l'ennemi soit détruit dans votre vie, et que la vérité du Christ, l'esprit de vérité, se révèle et vous libère pour l'œuvre à laquelle il vous appelle. Dans le nom de Jésus, Seigneur, tu dis en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Alors recevez dans le nom de Jésus cette promesse du Seigneur par la puissance de l'esprit, survenant sur vous maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de partager cette vidéo, de me dire en commentaire si vous avez été baptisé du feu du Saint-Esprit pendant ce temps de prière, pendant cette vidéo. Je crois que Dieu va le faire. Je crois qu'il va y avoir de nombreux témoignages en commentaire à ce sujet. Croyez vraiment, faites confiance au Seigneur. Merci de continuer à vous abonner et dites-moi bien en commentaire si vous souhaitez que je fasse un direct sur YouTube et n'hésitez pas à me suggérer des thèmes. Nous verrons ça très prochainement. Que Dieu vous bénisse.